Merde ça c'est pas lancé. Bonjour. Je suis quelqu'un. Alors qu'est-ce que ça fait de vous avoir face à face Regardez-vous. Vous ne pouvez pas non. Il y a de l'eau. Et par là. Ils habitent euh, trois maisons derrière mais non ils viennent devant la nôtre. On va savoir pourquoi. Rire un peu. Allez. Ah mais non Oh Non La partie on ne l'a pas sur une page. Ninja il pleut quoi de mieux pour enregistrer donc il est soit très tard dans la nuit soit très tôt le matin mais on sait pas concrètement qui est le vrai j'étais censé enregistrer là je ne l'ai pas fait si on va pas tête, c'est pas drôle mais je ne oh. l'ai pas fait ah, tu peux mmh. Du coup, ça pose problème. Je ne sais pas quoi faire. Je pourrais mettre une seule guitare, mais ce serait trop simple, n'est-ce pas un guitar... Je ne suis pas droguée. Je suis pas droguée. Oh Bourdon Chameau Attends, non. Faut que je le rallume en fait. Au revoir. J'arrive pas à couper.